Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de l'avenir du net. Alors unet c'est la partie networking d'Unity pour ceux qui ne le savent pas qui permet de développer des jeux en réseau. Alors il faut savoir qu'Unity euh, a décidé de mettre fin à à l'exploitation du Net dans Unity. Alors rassurez-vous, vous allez avoir un peu de temps. Pour ceux qui sont encore euh, en train de travailler avec Unity ou qui ont des projets euh, qui sont distribués sous Unity, vous allez avoir le temps euh, de migrer vers le nouveau système. Et oui, parce que évidemment, qui dit fin du Net dit euh, bah, un nouveau système. Unity va pas abandonner les jeux en réseau. Alors pourquoi justement euh, développer, euh, arrêter le support et l'exploitation le, du Net Tout simplement parce que ça ne correspond pas aux exigences qu'ont euh, qu les développeurs d'Unity pour l'avenir justement. Du Unity et de la partie réseau. Alors justement, Unity évolue très vite, notamment par exemple avec le système de CS d'entity component system qui permet vraiment de donner de la puissance et de la lisibilité, de la légèreté au code. Euh, bah justement, c'est plus très compatible, donc ils veulent vraiment refaire un système et repartir de zéro. Alors rassurez-vous, euh, ce nouveau système va être intéressant pour nous développeurs, parce qu'il va être plus performant, plus sécurisé et évolutif. Donc en théorie, ça devrait être mieux qu'une aide. Euh, mais l'avenir nous le dira. Alors ensuite, euh, pour ceux euh, qui sont actuellement, euh, qui s'inquiètent justement de l'avenir du Net parce qu'ils euh, sont un, un, sous un projet, justement, un développement sous du Net, bah vous allez avoir le temps parce que le support euh, du Net devrait s'arrêter en 2021 euh, et l'arrêt total des services en 2022. Donc ça nous laisse un petit peu de temps. Et donc ça, euh, l'arrêt total et le support, c'est valable pour la partie peer to Peer et Matchmaker. Donc euh, voilà, euh, on a quand même le temps de réagir, il ne faut pas trop s'inquiéter. Alors notamment que sur euh, le billet euh, qu'a rédigé euh, Unity euh, sur son blog, on peut voir qu'il va y avoir certainement euh, des outils qui vont nous faciliter la transition. En tout cas, euh, vraiment, il euh, ne faut pas trop avoir d'inquiétude. Alors ce nouveau système n'a pas de nom encore donc on peut regarder on verra bien euh, ce que ça va donner mais en tout cas euh, ce qui est sûr c'est qu'on va le voir apparaître d'ici la fin de l'année donc euh, 2018 2019 on va pouvoir maintenant euh, bah, commencer euh, à l'utiliser alors je ne sais pas encore si ça va être sur une partie euh, bêta ou si ça va être intégré dans unity euh, faudra voir l'avenir encore une fois nous le dira euh, mais en tout cas euh, ça semble bien intéressant parce que qui dit arrêt encore une fois du net dit nouveau système et nouveau système bah évidemment on va faire quelque chose de mieux donc je pense que ça va profiter à tout le monde. En tout cas, on n'en sait pas encore beaucoup plus. Mais maintenant... Ben vous savez qu'une va être arrêté donc si vous avez l'intention de développer un projet multiplayer, ne vous intéressez pas trop à une pour le moment soit vous attendez et vous regardez ce qui va arriver dans les six mois à venir avec le nouveau système soit vous, vous tournez vers photon cloud qui euh, ben est là depuis une paire d'années qui offre des fonctionnalités aussi intéressantes qu'une si ce n'est mieux avec des services un peu plus étoffés et au niveau du coup ben c'est pratiquement pareil donc il euh, n'y a pas grande raison de, de, de forcément se tourner vers une aujourd'hui aller plutôt vers photon pour les mois à venir ou alors attendez euh, ce nouveau système qui n'a pas encore de nom en tout cas on le sort alors moi je tiens à vous remercier si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous n'êtes pas encore abonné faites le et puis moi bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo